Et donc je appelé Jean, donc c'est Lolvin et on se trouve sur euh, bah, une map slide. Donc euh, voilà, donc, je voulais faire cette vidéo, donc je suis avec ma team, enfin un jour de ma team, donc ça on va faire une map slide et bah voilà, allez go, vas-y on se retrouve avec un 3 à toutes. Ouais ma petite Vas-y ah, le niveau 1 hein. il est facile hein, t'es auquel niveau là j'ai toujours le niveau euh, 3 là. Enfin, oh gros, j'ai ra raté le une... niveau. Je vais devoir bait les pièges gros. J'ai bait tous les pièges bro. Donc normalement, faut, le, faut, faut les slider normalement, mais c'est pas... Ah c'est chaud 14 là T'es auquel T'es auquel Le 14 euh, celui le, avec les black vert qui tout là enfin, Après... Faut que tu euh, Tu m'as bloqué plus, dans tout le carré Oh je suis coincé gros oh. Et j'espère que j'ai réussi lui J'ai déjà réussi Normalement, là En gros je me suis fait... en train de faire le petit strap ouais. Non Pourquoi ça me fait glisser 3 droites Non Non Non t'as la fin du jambon là. Ok. Je peux aller te Gros c'est impossible. Enfin, j'arrive plus, j'arrive plus. Là, bon. là, là je réussis, là je réussis. Y'a juste un niveau où je suis bloqué. Toi t'es à la forêt là. Non, le, truc vert. le truc quoi non. Yes Yes non, Niveau 15 C'est la forêt de niveau 15 alors. Ah, ouais voilà, voilà What mec C'est moi bon, j'ai aussi... Ah oui ça le truc vert, ah ouais je me rappelle ça Donc, non, mais slide Moi je connais, non mais j'essaie, de... bah, mais j'essaie gauche bon, je suis allé au niveau 16, c'est niveau 16 que je suis Oh putain, j'ai failli ah, je suis niveau 15 la forêt Ah oh, non mais what Forêt il faut passer à droite ou à gauche je, sais pas il y a un y a, je crois que tous les non en fait tous les smums mais par Mais what Mais non... Je suis même pas sur l'arbre. C'est une vieille feuille qui m'a bloqué. T'inquiète, j'essaie de te rejoindre. Toi, t'as commencé avant moi, j'étais en train de parler avec... Ouais. Mais ouais, tu faut aller où là Non Putain, c'est... chaud, je sais pas... Moi, je moi, moi, suis passé à droite, mais après, c'est hyper galère. Il y a un tu as avoir un sort de bug ah d'accord c'est là qu'il fallait Il fallait pas s'il t'a passé le truc putain je suis un gros gag en gros c'est Wallé, aller non, non, oh enfin, j'ai réussi, putain, c'était stressant. au Niveau là hein Ouais, t'inquiète. Ah non, bâtard, t'as pris le. Oh j'avais réussi. Moi je le connais ce, ce parcours. Mais c'est juste que genre tous les. Ah Moi semaines... ouais, je m'excite beaucoup plus galère. Moi je sais pas à droite, je trouve ça plus facile le départ. Oh gros je me suis fail Ah je suis mort Mais le what C'est trop facile gros Y'a y a rien sur mon chemin gros et je me prends un truc qui me décale Mais non ça me dégalait Mais gros j'ai réussi ici tout à l'heure Parce que j'ai fait la map tout à l'heure mais y'a un. C'est le niveau non. 16 bloqué gros non non non par contre non. ça moi je passe à gauche moi je suis dit Là, je passe à droite et après à gauche non je vais essayer nice, parce que nice. non non mais non mais non non comment je tu es une roche mais comment tu passes le caillou En gros tu, tu, tu sautes au dessus du, du, tu du as rond, et après direct au dessus de, du caillou, un double saut quoi. Mais après tu vas pas prendre les arbres quoi. Ah ouais mais j'ai pas réussi. T'es vraiment même. bien de corde. T'es vraiment de bien étranger des aéros. T'as réussi Non non. Parce qu'après après ça il s'est pas terminé gros. Genre euh, après y'a un autre truc. Euh... Non Non Non Non non, non Je me suis tapé le caillou C'est grave, que je me tape tout le caillou Oh non, j'ai pas fait mon double saut Non, moi c'est les arbres que je me tape Moi c'est le caillou En fait tu dois faire un double saut. Bah pas ouais Ah là là, il prend les cailloux quoi. Ouais, oh, tu oh, c'est Et tu vois, j'arrive ou quoi Tu oh, faisais un <rire> Vous J'avais un petit peu bait, quelques pièges. Nice, yes, yes. Mais moi ça, je... mmh. moi ça m'envoie trop loin. Est-ce que toi tu freines Non. Oh gros non Bon bah je suis déclaré mort. Putain. Ça m'a pas mis le truc. Non, mais quoi bah la glace. Mec, J'ai je... <rire> bait euh, le. Bah la zone euh. D'ailleurs Yazodog il est passé en champion Nice ouais il n'y a plus que moi à passer quoi 264 toi, combien 264 D'ailleurs je m'appelle pas Yamin, ça existe pas Si ça existe Mais je t'ai dit c'est un N donc pourquoi tu me dis un M Ah c'est un N Oui Yanis. Bien joué oui. Enfin Vous m'entendez Mais je croyais que c'était un M moi Tu m'avais dit M Manis mani, c'est... Manis... Non mais yeah. il yeah. ma y a... Moi c'était... Il y a... il m'avait dit... Si ça existe il parce que c'est sur Google... T'as me Mais crois moi je vais tellement vite que je peux pas faire un double sauce Ouais. Ouais. T'as pas le droit Si t'as le droit Et on regarde la vidéo de Dogby. Bah ouais, je, je dis ça mais sauf que pourquoi mettre du dur là lui Bah dans les legs, voilà. est il en ah, est Et qu'est-ce qui se passe Non mais c'est parce que Raze euh, Tu vois avec le message d'hier euh, il a commencé à tout Et Azog il m'a défendu Je sais pas ce qu'il a contre Red mais... Mais Red aussi il aime pas Yazel On peut être sans, en fait On fait un parcours assez stylé. Enfin, On Qu'on arrive pas à les... partir mais moi je peux passer, je peux passer facilement mais gros mais c'est que. Sauf que j'ai je, je sais que c'est le bon passage. Bah ben, va ben à gauche Mais non parce qu'après tu verras. Tu verras par toi même. Parce qu'après après ouais, genre. Quand dans le gros carré noir là, tu fais quoi après Quel carré noir Bah juste après le, le tunnel quoi. là où tu, tu galères pour passer, après le double sort. C'est après l'étape du galère là Non je me suis coincé, j'étais passé Allo Allô. on se tape un petit délire à 4 là ah, Un gros... Un truc chill pas, euh... D'ailleurs il y a Zog, euh, il peut se venir contre Red. Qui il va C'est moi. C'est PK. En fait j'ai pas d'armes, ah oui mais normal. Vrai, hein. Attends il vient de faire il, il cherchait la merde aussi, fils, de me dire que c'est moi. Oui mais genre c'est normal aussi, tu viens tu viens, stop, tu viens, ouais, je sais pas quoi et je parle de Mais t'es gentil frère avec qui mais c'est pas grave, tu t'en fous, c'est juste qu'il vient de Toulouse et que là-bas c'est normal de dire ça C'est comme les Bretons, enfin... Ouais, en Normandie, c'est normal d'être consanguins, Bah ouais, aussi Oh non, l'online... En fait, y'a l'online... Askip, l'online, il est président, donc il y en vocal vas si frère Askip Askip, l'online, est président, sauf qu'il passe pas le souffle non plus parce que l'online a toutes les gammes, mais y'a pas de lui qui a toutes les gammes sur sa vente Il d'abuser Ouais, bah oui, c'est bon. Yazook, tu es là en tant que joueur, pas en tant qu'administrateur qui casse la game à tout le monde. Mais non, mais mec, Sok... j'étais passé. D'ailleurs, Yazog on peut se rattraper, hein, on peut faire ce... des mails. Ah bah, ouais. ouais Ouais, bah Maxel, il va faire ça. C'est quand C'est là maintenant, dans 22h là. Dans 22h Ouais, 22h, ah 22h. Mais ça a déjà commencé depuis longtemps, trop tard. Bah non, il est 51. vas-y, comme tu es. Faut passer sur la droite, faut passer sur la droite J'ai je, je viens de changer de sourire. Après fait. la case que t'as passé, tu peux passer sur la droite. Oh attends toi, Bonjour. Bonjour. je peux cogner 30 fois. Regarde, je t'ai pas copié-collé parce que je viens de recevoir un message de la part de Ray. Ouais. Attends. T'as envoyé quoi euh... Les insultes oh. Ouais. Enfin. Non mais normal, ouais. enfin, je, je... en fait je sais qu'il faut pas l'énerver. Non vraiment il rien ah, à toi, ouais. il fait trop le mec oui, Mais mais aussi tu veux vous chercher entre vous deux Mais il s'était pas, pas parlé correctement, il parle comme s'il était dans une cité là Mais normal Après il, là, il est là, fait de pas des proches oui, mais, mais pourquoi je vais parler correctement il en fait, fait. -y, y a, y a, y a, y a pas, fait pas y a de normal en fait Tu peux venir oui, d'où oui. tu veux Genre regarde un bel, euh... je rappelle il va te dire 90 non, non, t'es alors tu vois Mais vas-y Mais 90 non, non, non, c'est pas une insulte Vas-y retournez avec vos joueurs de cité mais non mais moi je te dis juste tu viens d'une ah, cité, tu rejoins une team, t'aimerais bien passer du joueur pro Tu vas pas mettre des frères à des mecs que tu n'aimais pas Mais non Je suis mort Je sais pas un minimum de respect De toute façon, une façon il, ah. il, -ce il, il peut ramener Raze sauf qu'il arrivera jamais à ramener Raze De toute façon il y aura un joueur qui va remplacer Raze tout monde, au moment à notre De toute façon il n'y a que Yazo qui peut avoir euh, son propre duo Donc, euh, Sinon si on le ramène encore ce sera 8 Mais non parce euh... que de base j'avais en fait, Raze et... et un autre et ouais, rage. Non mais non Ah rage, il a ah quitté non, mais, mais c'était un beau duo Mais Raze il l'a quitté parce que il voulait quitter... Et qu tu fais quoi Recule, recule, recule, recule C'est ça ou ça je... Toi si tu vas mourir ouais, <rire> il... Bah ouais mais et en vrai non. si tu, veux, tu peux me rejoindre il y a des gens créatifs créatif mais ça va attendre Et je sais pas je rejoins des mecs qui sont en train de flipper en route mais en ené, ça veut dire qu'il faut se retirer, ça va en et on va avoir 100 de piques des deux. Mais c'est pas grave, genre c'est 100 piques, tout le monde aura 100 piques. Ouais, mais ils se clataient en ené, je pas ce que c'est mais... Ils sont vraiment... Ils, ils ont. C'est ok, il a 500 000 dollars à mon pote. Non, mais vraiment mec, il y, a... y a énormément de bambi en ené. Ou ouais, cool. alors ils y... y... sont vraiment pas très bons en but Genre vraiment niveau mécanique, ils ont vraiment en Mais. mais m'a fait envie que je t'insulte, t'es mort ou quoi non mais réponds pas réponds pas C'est celui là Red TV, frère oh, Je droite FN Oh passais. vas à droite, t'as dû passer droite C'est un streamer lui Attends je regarde Ah suis peur, j'allais dire wow. En fait même si tu te cueilles en fait tu dois faire du full Z, hein. tu dois appuyer sur Z parce que vu t'as le boost là hein. NON J'étais passé et je me suis cogné à la fin Je crois au prochain Allez, on va arrêter ça. la vidéo on Mais non, à cause de toi je suis mort Ah parce que vous faites une vidéo Ouais mon gars NON, non Non Mais tiens, je me suis pris une tranche, bro Passe, passe, passe Je te vois, je te vois Attends, enfin, ici Non Ah, mais en non, fait, j'ai oublié de faire shift Il faudrait que j'apprenne à faire des 90 sur l'autre ah, bon. sens Ah, bah moi, j'y arrive Moi, je pense que c'est trop dur, parce que la caméra, elle est pas du tout Oh Je viens de rentrer Et encore, a un corps oh. mais comment ça me saouler, c'est... On oh, bord, les gars, on fait des tours dans Bullfight à 4 non, Bah vraiment je vais aller me coucher gros là, les gars Je peux voir comment on fait les... Normalement on doit sur 3 les... enfin, serveurs en mais après on verra Bah les cadets y'a plus Mais non mais... Ah par contre y'a la seule audio Mais non mais y'a y a les tournois et si tu vas en is, ils sont toujours là, ouais t'as pas commencé à me parler Oh c'est bon je suis passé gros Vas-y go go Ah bah Je vais passer, je vais passer V4 dans le salon, vocal en dessous J'suis passé, j'suis passé Oh yes yes yes Enfin on est Salut Ok par contre lui tu vas galérer gros, j'ai rien ah c'est pas là Regarde tu fais ça d'abord Ah ouais <rire> <t> <rire> ouais ouais Je crois mais toi accroupis déjà Ouais il faut dire que tu à accroupir Mais t'arrives pas à monter toi tu vois Toi aussi t'arrives pas à monter Est-ce que ça t'a stoppé net Ouais Bah moi aussi je connais pas la technique Je connais pas la technique pour euh, refaire pour monter des trucs comme ça mais what j'avais trop de boost moi aussi j'ai trop de boost gros comment tu fais mais what j'avais réussi pourtant <rire> je crois que c'était un dernier moment non oh bah là j'en ai pas du tout t'as réussi ah, j'avais pas du fait de boost non mais moi je me suis coincé la tête mais pourtant j'avais réussi à passer sur la plaque du milieu comment j'ai fait wesh oh, ok vous c'était avant et avant encore avant je pense que c'est ça ah oui c'est vrai ça que fait. je suis pire qu'un truc du cube, que j'ai de sauter. D'habitude moi tout à l'heure j'étais sur le truc vert. Parce qu'il y a plusieurs endroits pour aller... Au... T'as pas le boost, tu réussis pas... Merde... Gros, mais c'est impossible de passer. Quand t'as essayé en sautant euh, au dessus des escaliers sur Mais le lit Mais oui j'ai tout, tout essayé Je sais pas -ce que, comment tu peux faire pour passer Mais what ça pas. Au pire ils nous le disent dans les commentaires gros Bon on va regarder ça dans les commentaires putes, bien, bien sûr il y en aura pas <rire> Non oh, yes. <rire> Vas-y, on va vous laisser là, les amis. Et il A ah, plus c'est guère